Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous Je m'appelle Jade Monnier. Alors, chez Fort Prof, je suis responsable de formation. Mon rôle est de faire de mon mieux pour que les stagiaires vivent euh, du mieux possible leur préparation. Donc, pour cela, j'ai un rôle de coach, de conseil, d'écoute, de régulateur aussi de temps en temps. Et en parallèle, euh, je suis également en contact avec les professeurs qui interviennent sur mon secteur. Je les manage, euh, donc cela passe par euh, le recrutement, par la conception des équipes et par la mise en relation euh, des stagiaires avec leurs euh, leur professeurs. Une journée de type, alors je dirais en pleine année de, de préparation, euh, elle commence déjà par euh, la prise de connaissance des cours de la veille. Je regarde quels cours ont eu lieu en web cours ou en, en samedi si on est sur, sur un lundi matin. Je lis les commentaires de mes professeurs et je regarde un petit peu comment se sont passés les cours. Suite à cela, je vais traiter mes mails. Euh, je réponds au téléphone aussi beaucoup parce que je suis très sollicitée et par les professeurs et par, euh, et par les stagiaires, ce qui est normal hein, avec ce, ce rôle-là qu'on a chez Fort-Prof. Et euh, également, j'essaie d'être toujours euh, dans un processus d'amélioration constante. Donc, a, ça passe aussi par une étape de, de réflexion sur euh, euh, et bien, notre rôle au quotidien, comment faire mieux, euh, voire euh, évaluer un petit peu euh, les besoins des stagiaires qui évoluent en termes d'échanges avec eux. Ça passe par leur extranet, pareil pour les professeurs, ce dont ils ont besoin, etc. On, on répète tout, tout le temps à nos stagiaires que leur objectif principal pour le concours et après l'objectif principal d'un bon professeur des écoles, c'est la réussite de ses, de ses élèves. Et bien chez Fort-Prof, c'est un petit peu pareil. On euh, vise uniquement euh, la réussite de nos stagiaires au concours et on souhaite aussi euh, faire d'eux de bons professeurs des écoles. Oui, effectivement. Euh, c'est une préparation qui est euh, exigeante. Euh, ils nous ont choisi, euh, ils nous ont fait confiance. Et ne lâchez pas ce lien de confiance. Quand vous vous inscrivez chez Fort prof vous nous faites confiance. En gros, le maître mot, c'est « suivez le guide ». On est expérimenté, on est bien entouré, on vous, on vous place entre les mains de professeurs qui ont une expérience du métier, une expérience du concours. Donc faites-nous confiance jusqu'au bout, suivez le guide et ça sera vraiment le meilleur moyen de réussir le concours. Merci beaucoup. Merci.